Je vais gonfler mon zizi, là Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h J'espère que tu vas très bien euh, Si tu as un joystick à la maison et que tu as un casque de réalité virtuelle, je te propose de découvrir deux jeux avec moi. Et si peut-être tu as ni l'un ni l'autre... Écoute, c'est le moment de plonger avec moi dans le métaverse. On va découvrir deux jeux qui se passent dans l'espace. Deux jeux qui sont gratuits et qui sont sur Steam. C'est parti, let's go Oh dommage Ou ici si. Là Non Waouh oh, à la vie du futur Waouh, donc là, on est carrément dans un canyon. On est sur terre ou on n'est pas sur terre C'est une bonne question. Il y a des arbres déjà. Hop. On va décoller tranquillement. Wow. Hop là. On vient de là. Ouais, oh, j'ai la tête qui tourne. <rire> on dirait qu'il y a une plage là-bas. Pas du tout. Si, attendez, on dirait qu'il y a de la on dirait qu'il y a de l'eau là-bas Oh attendez Qu'est-ce que c'est que cet endroit Ah non pas du tout Il y a de la montagne qui réapparaît à chaque fois Terrible Bon c'est de la merde C'est quoi ça qu'il y a au sol Ah c'est des bugs de texture. Ça me rassure Je me disais il y a des aliens Et hop là Et on fait demi-tour Ouh j'ai la tête qui tourne au secours oh, je vais vomir Ok Elle est très pauvre cette planète Ça me fait tellement penser à Lost in Space Je vais pas spoil hein et pour ceux qui me connaissent, maintenant vous savez que j'ai adoré cette série Lost in Space et du coup ça me fait trop penser à ça, genre, euh... genre là on est tout seul en dehors et, euh... et je ne vais pas spoil encore une fois, mais ça me fait penser à ça, incroyable. J'ai absolument pas la notion de si je suis à l'endroit ou à l'envers, puisque du coup il y a pas vraiment de notion à l'endroit à l'envers. Hop là, bah du coup là pour moi je suis à l'envers, mais en vrai je suis à l'endroit quoi. Enfin, <rire> ça me stresse les gars, ça me stresse. Il je... y a pas de à l'endroit, il y a pas de à l'envers. Bah après il y a pas de planète hein. Il y a vraiment zéro planète autour de nous hein. Allez c'est parti pour une course contre la montre C'est parti alors Ça va être très drôle Je vais déjà trop vite Ah putain Eh bah voilà ouais, je me suis déjà topé Là direct il faut que je me mette là comme ça Allez c'est parti La première ça passe La deuxième ça passe Ensuite il faut aller où Là-haut Ok Oh j'ai la technique mais ça marche pas Putain au secours <rire> Ça passe, la ligne d'arrivée Attends, oh la vache Ça passe mais je me suis pris un truc quand même hein. Mgolo je suis 3046ème Ah bah là je suis pas je suis pas le meilleur hein. Vas-y on réessaye, il faut battre le record Pour être bronze il faut faire 39 secondes hein. Ok Allez On s'incline déjà pour le prochain Ok, ok Là, normalement, ça doit passer. Je suis petit. Yes! Yes! Bah, frère. Oh. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Monte, monte, monte. Ça passe. Ça passe. Mec. Let's go! Il est autre. Je suis classé 2049. Je sais pas comment ils font les autres. Mais je suis bronze. C'est trop bien. Allez, on fait la map suivante. Let's go. Alors attendez Tac La suivante elle est où Oh bien bien je l'ai spoté là Vas-y vas-y vas-y on y croit Ok Ah non mais là c'est tendu là Paf dans la gueule je suis mort Ok tranquille doucement doucement Doucement voilà on fait le serpent Ah je le fais trop tard à chaque fois Putain pourquoi je passe pas celle là C'est terrible Comme ça, regardez bien. Là j'ai le truc. Là j'ai le truc. Là j'ai le truc. Oh cher boss. Oh dommage. Où ici Là. Non Ok. Qu'est-ce que je fous Oh si si si. Vous inquiétez pas. Ouais bon, d'accord. Allez, ça me saoule. Putain, je suis nul. Mais c'est très stylé par contre. C'est pour ça. Il y a quelque chose à faire sur ce jeu. Il y a vraiment quelque chose à faire sur ce jeu. J'aime bien, moi ce que j'aime c'est faire ça là. Là tu vois ton tracé derrière toi, c'est trop stylé. Tu vois les loopings que t'as fait un peu. Wow Waouh waouh waouh waouh wow. Éjection Wouhou Incroyable, waouh! Waouh! Waouh! Waouh! La vie du futur! Ah oh là là là là, les voitures volantes et tout. Bon, voilà. Ça, c'est bien un truc qu'on n'aura pas. Qu'on soit bien d'accord. <rire> un plan. On est à Dubaï en fait. Oh là là, les voitures de police qui volent et tout. Genre, ça, c'est, je pense, le dernier truc qui nous attend. Genre, euh, les voitures qui volent, c'est voilà, c'est le seul truc qui posera pas problème, je pense. Par contre, pour le reste, c'est ultra flippant, mais ça va être ça, hein. Les hologrammes. Il va y avoir des pubs dans l'espace. Ah, il, man il manque les pubs dans l'espace. Elon Musk, t'as pas encore bossé là-dessus, c'est ça oh, Moi, je trouve ça flippant, hein. Ah, mais j'avais même pas vu que j'avais un GPS. Euh... J'avais même pas vu que j'avais un GPS. Je <rire> suis débile. Par contre, je contrôle super bien. Beaucoup plus contrôlable que euh, le précédent jeu. Donc c'est assez chill. Hein. On décolle là parce que ça commence à me faire bader cette histoire. Alors. Peut-être que je regarde au-dessus de moi, et c'est sûr, je vais faire des accidents même dans, dans le ciel. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Je regarde encore une dernière fois, histoire de bien ancrer que c'est très flippant. <rire> Ça fait bader, hein. oh, Attendez, je viens de capter un truc, on peut mettre le jour. On peut mettre le jour. Genre là, il fait jour, là. Mais ça change rien, c'est tout aussi flippant. Ah ouais, c'est tellement dystopique, frérot. Là, il fait jour. Euh, c'est pas le jour que j'aime, hein. Après, il fait pas beau. Mais c'est... En fait, tu vois, pour moi, c'est post-apocalyptique, enfin, post mais avec quand même euh, des trucs qui fonctionnent. Mais c'est, pour moi, c'est apocalyptique, hein. En fait, c'est une ambiance apocalyptique. Est-ce que ça fait rêver et eh ben cet hôtel il fait rêver. Ah, on peut se poser. Il y a des trucs pour se poser. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est quoi ce truc qui vole là-bas Il y a des avions, frère. Je vois encore des trucs bizarres qui. Ça me fait flipper. Hein. Ça me fait flipper. Hop, j'atterris. Ah, mais non, c'est pour charger. En fait, c'est comme, comme une Tesla.